Internationaliser une foire est toujours une opportunité tant qu'elle est maîtrisée. Alors Nous avons comme concept sur la BRAFA de vouloir à tout prix créer une foire qui est un esprit. Un esprit tant dans ses objets qu'au niveau du rapport entre les clients et les marchands. Ça doit rester une foire humaine. Et je suis tout à fait opposé à l'idée de la foire aseptisée, le modèle hôpital où il n'y a plus que des objets sans âme. Donc il faut vraiment internationaliser avec l'intelligence de garder ce côté collectionneur d'objets et ce côté amour de l'objet.